Les pénuries que nous subissons et qui vont s'accentuer dans les mois et les années qui viennent ne sont pas les conséquences des caprices d'un tsar fou à moitié sénile, ni même les effets indésirables d'un impérialisme néolibéral. Elles sont une de ces constructions. Je prétends que nous construisons nos propres pénuries, nous fabriquons notre propre pauvreté, car elles sont nécessaires à la préservation du système, et en particulier son cœur financier. Ça, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Euh, J'ai conscience que c'est euh, une affirmation euh, un petit peu audacieuse. On va prendre le temps euh, d'analyser et de regarder ça, parce qu'il est, à mon avis, euh, extrêmement important, fructueux, euh, de renverser cette tendance et de se mettre à regarder la pénurie non pas comme une euh, conséquence mais comme un préalable. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent et on comprend tout de suite beaucoup mieux tout un tas de choses. C'est ce qu'on va voir. Euh, je ne pense pas que cette vidéo soit incroyablement longue, mais pour ceux qui veulent, il y a une version courte qui est déjà en ligne, euh, qui est ma chronique sur ligne droite. Elle fait un peu plus de 6 minutes. Alors, il n'y aura pas tout, bien évidemment. Il hein, faut pousser un peu les murs, mais pour ceux qui n'ont pas le temps, je vous mets ça. Euh, je vous mets des liens là-haut et en description, bien évidemment. Plus important encore, parce que vous savez que je, je préfère le texte euh, au son, donc je vous mets un texte en description là aussi, euh, en bas, Lire le texte, c'est un sujet qui est important et qui euh, va être une clé d'analyse pour plusieurs années. Euh, qui est et jamais que l'évolution, moi, d'analyse que je fais depuis deux ou trois ans. Euh, et euh, ça, ouais, ça vaut le coup de s'y arrêter un peu, euh, ça vaut le coup de prendre le temps d'y réfléchir. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder euh, pourquoi est-ce que la pauvreté. Les pénuries, le rationnement sont aussi nécessaires à la préservation du système que l'abondance et la prospérité l'étaient au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Bien évidemment, quand je dis que nous construisons notre, nos propres pénuries, que nous fabriquons notre propre pauvreté, je ne connais personne qui poursuive cet agenda. Euh, je ne connais personne qui ne soit simplement révolté par une telle perspective. Euh, il pourrait même qu'il ne s'en trouve aucun en France. Je dis « nous » à « dessein parce que c'est le destin que nous partageons. Et quand je dis que c'est le destin que nous partageons, je me réfère à Philippe Seguin qui disait, il y a en 1992, il y a déjà 30 ans, « Il est des moments où ce qui est en cause est tellement important que tout doit s'effacer. L'enjeu n'est rien de moins que notre communauté de destin ». Cette phrase, elle venait en plein euh, pendant le débat sur Maastricht. Euh, et il y a un discours... Euh extraordinaire de Séguin, qui dure deux heures et demie, qui est une pépite, qui est pour moi euh, un, un ouvrage euh, absolument extraordinaire, je, je, pareil, ça je vous mets des liens, euh, pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui ont le goût, pour ceux qui, qui ont la patience, je vous suggère vraiment d'aller explorer euh, ce texte, parce que euh, on est en 1992, c'est à la fois il y a longtemps et il n'y a pas longtemps, euh, et vous vous rendrez compte qu'il y a pas mal de choses qui étaient déjà très claires à l'époque, et notamment l'Europe allait saccager notre communauté de destin et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui et quand je dis que les pénuries sont une construction du système c'est jamais qu'une manière avancée un moment avancé de ce saccage de notre communauté de destin, qui n'est d'ailleurs plus une communauté, simplement un destin partagé parce qu'on n'a pas le choix en fait. Et c'est ça, peut-être une des choses les plus importantes, que, euh, et que l'élite bourgeoise, la caste bourgeoise n'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils ont pu casser la communauté. Pas, ils ont pu se désolidariser, mais ils n'ont pas compris qu'ils allaient pouvoir se désolidariser du destin, le destin ils le partageront quand même. Mais bref, c'est un peu tôt. Il euh, n'y a pas que Seguin et Seguin en 1992 n'était pas tant visionnaire qu'un fin observateur, parce qu'avant lui, on a le général de Gaulle qui en 1962. Donc là, euh, on part 60 ans en arrière, on est à l'échelle du siècle presque. Euh, en 1962, le général de Gaulle avait aussi prévenu que l'Europe supranationale, hein, à l'opposé de l'Europe des nations qu'il poursuivait, euh, et c'était à cette époque le grand débat entre les défenseurs de euh, l'Europe supranationale et de Gaulle, qui lui poussait l'Europe des nations, et qui lui observait que l'Europe supranationale, ce n'était tout simplement pas l'Europe. C'est très intéressant, ça. Euh, je vous cite une de ses conférences de presse, quand il dit que l'Europe supranationale, c'est pas l'Europe, c'est tout autre chose. « Il est vrai, dit-il, donc on est en 1962, conférence de presse, il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, eh bien il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Cela simplifierait beaucoup les choses, et dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il n'y aurait qu'une politique, et faute qu'on puisse en imposer une à chacun des six États, on s'abstiendrait d'en faire. Mais alors, peut-être, tout ce monde se mettrait à la suite de quelqu'un du dehors, et qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen, et ça ne serait pas l'Europe intégrée. Ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu, avec, je le répète, un fédérateur. On est en 1962, il est déjà très clair que le projet d'Europe supranationale est un projet de vassalisation américaine. En tout cas, de Gaulle l'a très très bien compris, quand il dit un fédérateur, euh, il dit poliment, il n'attaque pas frontalement les Américains, mais c'est eux qui sont visés. Euh, le... Et donc on sait déjà en 1962 que l'Europe supranationale euh, est une Europe qui est vassalisée. Ce qui, à la limite, se comprend mieux en 1962 qu'aujourd'hui. En 1962, on peut être un peu échaudé par euh, la péninsule européenne qui nous a quand même fait deux guerres mondiales euh, en, en moins d'un demi-siècle euh, et qui nous a quand même fait des trucs assez extraordinaires. Donc en 1962, à la limite, on peut, ça se comprend mieux qu'aujourd'hui. Mais bref, ce n'est pas le problème. Euh, parce que saccager. La construction lente et puissante qu'est le peuple français, construction qui permet justement de dépasser les contraintes systémiques, qui permet euh, de les sublimer, ne permet, pas, euh, de se, ne, ne permet pas à nos élites bourgeoises euh, de s'en affranchir. Elles vont finir par se rendre compte qu'à défaut d'épouser le destin commun, elles le subiront malgré elles. Et fabriquer de la pauvreté au beau milieu de l'opulence, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, et il ne faudra pas s'étonner que cela finisse mal, que cela finisse dans le sang. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, le sang des guerres civiles, le sang des révolutions, le sang des guerres conventionnelles, et même non conventionnelles. Et autant les, euh, les sanctions masochistes, euh, qui ne n'ont jamais, jamais fait de mal qu'à nous-mêmes, et certainement pas à la Russie, euh, peuvent être masquées par les jeux politiques, diplomatiques, par la guerre. Autant, les pénuries de carburant actuelles sont une illustration remarquable de la fabrication d'une pénurie, euh, parce qu'elles ne devrait pas être. Ces grèves ne devraient même pas exister. Elles n'auraient jamais dû commencer. D'un côté, les revendications des grévistes s'élèvent plus ou moins à 40 millions d'euros, soit 0,25% des 16 milliards de résultats de total l'année dernière, c'est-à-dire une paille. Et la direction a longtemps refusé, même rageusement, de s'embuter d'un tel magot, pour finalement céder, et ils savaient très bien qu'ils allaient céder, et ils savaient très bien que leur rapport de force allait être comme ça, mais trop tard, une fois les réquisitions passées, une fois tout le monde surchauffé. Il y a quelque chose d'incompréhensible dans, la, dans, dans, dans le, le, le, la position de Total de refuser euh, cette négociation. De leur côté, les grévistes, eux, n'ont pas honte de parler au nom de millions de personnes, Attendez, parce que le coup des grèves d'automne, où vous avez des cheminots, des transporteurs, des... Euh, des, des, des, des, euh, pardon, des raffineries qui vous disent « mais nous on fait la grève pour tous les autres », généralement vous faites ça quand vous avez un texte de loi contre lequel vous vous battez, quand vous avez un enjeu qui est de société. Là les gars, ils se battent pour leur 10% d'augmentation et rien d'autre. Donc quand vous avez des grévistes qui n'ont pas honte de parler au nom de millions de personnes alors qu'ils demandent juste leur augmentation perso, ça personne ne le relève, personne ne dit euh, ils sont là il y a un côté euh, totalement bizarre à voir le discours, ils ont mis play comme d'habitude ah mais oui mais on ne fait pas ça pour nous on fait ça pour les autres attendez les revendications c'est 10% de salaire c'est pas non un texte de loi c'est pas non c'est pas pas quelque, chose, euh, c est, c est pas quelque chose qui est pour le bien commun c'est leur petite fesse je suis désolé et ça que les gars arrivent en disant nous on fait ça pour tout le monde alors que c'est leur fric à eux que euh, ils sont en train de, de, de vraiment mais d'emmerder de, des millions de personnes qui prennent en otage et qui plongent un peu plus dans l'angoisse et le besoin, euh, à peine quelques mois après avoir appelé à voter Macron, il faut arrêter de nous prendre pour des cons un petit peu. Euh, donc si vous voulez, la direction totale d'un côté les grévistes de l'autre, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein Alors heureusement, on a le gouvernement au milieu qui agit vigoureusement et qui montre l'exemple portant des cols roulés quand il fait 20 degrés dehors, euh, en ignorant les négociations, hein, quand vous avez Bruno Le Maire qui vient vous dire « Ah oh non, mais attendez, moi, je n'ai pas à m'immiscer euh, dans euh, les négociations euh, entre, euh, euh, entre Total et euh, c'est une entreprise privée, ils font ce qu'ils veulent. Euh, moi, ce que je déplore, c'est euh, ces méchants grévistes qui bloquent le pays, ils n'ont pas le droit de faire ça. » Mais attendez, mais, mais comment ça se passe Vous savez très très bien qu'en France, on est dans un pays colbertiste dans lequel l'État intervient absolument partout et que si l'État veut aller gentiment dire euh, à Total « Écoute, mon coco, euh, « tu vas aller arrêter de nous emmerder, on n'a pas envie d'une grève », il va dire ça à Total et Total va le faire. C est, c est, je veux savoir dans quel pays... Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis que c'est comme ça que ça fonctionne en France. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons en disant « non, vous comprenez, c'est pas... nous. Non, je m'en lave les mains, il faut, faut arrêter ça. Euh, » Donc. Non seulement ils ont totalement ignoré l'enjeu des négociations, mais en plus, ils ont été totalement à la traîne sur les réquisitions. Euh, elles sont arrivées trop tard, elles sont faites trop peu. Euh, si vous voulez savoir ce que c'est que libérer euh, les dépôts et les raffineries, vous regardez ce qu'a fait Sarkozy à l'époque. Là, vous avez l'armée qui est arrivée, qui a viré tout le monde, qui a ouvert les dépôts. Euh, ça a été euh, quelque chose d'un peu différent, si vous voulez. Donc là, vous avez un gouvernement qui est aux abonnés absents. Si quelqu'un a vu Clément Beaune, d'ailleurs, hein, ce que vous savez seulement, Clément Beaune, c'était le ministre délégué au transport, on ne sait pas où il est élu, ce n'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que que ce soit la, le gouvernement, que ce soit Total, que ce soit les syndicats, aucune personne normalement constituée euh, n'aurait laissé une telle grève s'installer dans un climat actuel pareil. Ou alors, peut-être, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, peut-être que les tensions sur le gaz et l'électricité ne sont pas assez fortes, euh, peut-être que l'hiver s'annonce trop doux, euh, peut-être que le conflit les ukrainien lui aussi est trop doux, encore plus même. Il euh, y, y a un truc qui cloche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui euh, estimer que vous avez la grève automnale, comme d'habitude, euh, alors que les revendications sont des pures revendications de salaire pour leurs petites fesses, alors que Total n'a absolument aucune raison euh, de, de, de véritablement les refuser, en sachant que de toute manière, ils vont les lâcher, et que l'État, lui, en revanche, avait des raisons d'intervenir vite et fort pour l'éviter. Donc la première chose qu'on peut déduire, c'est que ce gouvernement ne cherche pas la paix, Hein, qu'il pouvait préserver, et encore une fois, il en avait des moyens, c'était simple, c'était pas compliqué, hein. mais c'est la soumission qu'il cherche, c'est une soumission dont il a besoin. On commence à avancer un petit peu sur cette logique qui nous fait accoucher tranquillement sur le fait que non, ces pénuries, euh, ce rationnement est une construction et non pas un effet secondaire, euh, c'est-à-dire que ces gens ne sont pas incompétents, ils sont cyniques, euh, ils sont veulent, éventuellement ils ne comprennent pas là où ils vont à long terme, mais à court terme, ils sont euh, stratèges. Et la, toute la différence se situe dans le temps. Ces gens ré réfléchissent à un an, deux ans, cinq ans, certainement pas à cinq, dix ou vingt. Même cinq ans, je pense que c'est beaucoup trop. <rire> Pardon. Le... Donc, on pourrait se dire, en tout cas, qu'ils cherchent la soumission, qu'ils cherchent la confrontation et non pas la paix. Euh, et donc, quitte à, à, à chercher la confrontation, euh, bon... Ben, on pourrait penser à une sorte de stratégie poutinienne, hein, si la confrontation est inévitable, autant attaquer le premier, euh, ce qui est quelque chose qui n'est pas bête, parce qu'il vaut mieux engager les hostilités avec la maîtrise du calendrier, une sortie préparée, parce que pour le coup, c'est vachement plus facile euh, d'aller euh, rouvrir euh, des raffineries qui étaient euh, qui, qui étaient en grève que d'aller chercher du gaz euh, introuvable. Euh, donc... On pourrait dire que vous avez là quelque chose euh, de presque euh, stratégique. Enfin, sauf que ça, c'est quand même oublié que la direction de la CGT est complètement dépassée par sa base. Encore une fois, Clément Beaune, on ne sait pas où il est. L'Élysée, aussi connerant que d'habitude, ils ne le sont pas du tout. De même que Bruno Le Maire, on ne sait pas trop s'il veut l'interventionnisme ou pas. Qu on ne sait pas à quoi ils servent. Franchement, on ne sait pas à quoi ils servent, ces gens. Euh... Et du coup, si vous voulez, le côté de... On n'est pas, dans... pas dans une situation qui a pourri, on est dans un truc qui sort de nulle part. Et c'est là où ça vaut le coup de réfléchir un petit peu à qui est Macron. Vous savez que j'aime beaucoup Bruno Berthez, quelqu'un dont je recommande la lecture, il tient un blog, allez dessus brunoberthes.com. Euh, c'est pas toujours simple, c'est souvent radical, c'est dur, mais ça vaut le coup. Et Bruno Berthes, tout de suite, quand Macron a été élu, euh, a souligné, il l'a fait souvent depuis, que Emmanuel Macron avait été coopté sur la promesse qu'il allait mater le tigre de papier qui est la rue. C'est ça la fonction d'Emmanuel Macron. Avant lui, vous prenez Hollande, vous prenez Sarkozy, vous prenez même Chirac. Ils avaient tous respecté une sorte de règle informelle. Si les syndicats arrivent à mettre un million de personnes dans la rue, le gouvernement sous-couche. Vous pouvez réfléchir aux grandes manifs jusqu'à Macron, c'était ça. Vous regardez le CPE, les retraites, vous... Pardon, je les ai plus en tête maintenant, mais dès que vous avez un million de personnes dans la rue, les projets étaient remballés. Hop, désolé, on arrête. Et ça, si vous voulez, c'était un petit peu une sorte de rémanence du, du cadavre, un petit peu une rémanence zombie du cadavre de notre démocratie directe. Parce que, il hein, faudrait bien rappeler une fois de temps en temps euh, à, à nos politiques de, de plateau télé et euh, aux faux constitutionnalistes qui voudraient nous faire croire qu'on est dans une république parlementaire, à l'article 3 de notre constitution, hein, la souveraineté nationale appartient au peuple, hein, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum, les gars. Donc, la Ve République s'exerce par démocratie représentative et par, représentative et par démocratie directe. Et si c'est là, dès le troisième article, c'est pas pour faire joli, simplement, vous ne pouvez pas plus laisser une chambre que la rue prendre le pouvoir, tout du moins en France. Ni l'un ni l'autre. La 5ème République, elle marche sur deux jambes. Elle marche sur la jambe de la démocratie représentative et sur la jambe de la démocratie directe. C'est vachement important, ça. Hein euh, sauf que le problème, c'est que si vous regardez les référendums, et que vous pouvez ajouter à ça aussi euh, les dissolutions parlementaires, qui sont un autre acte pardon, euh, de, de démocratie directe, euh, eh bien, vous vous rendez compte que euh, cet exercice de démocratie directe s'est érodé au fil de la Ve République, avant de mourir bonnement et simplement avec euh, le, le, le, le dernier référendum, qui est le non à la Constitution euh, européenne. décision euh, du peuple euh, souveraine qui a été bafouée par Sarkozy à peine deux ans après au traité de Lisbonne. Et depuis, on s'est bien gardé de redemander l'avis du peuple. Il n'y a plus en France d'expression de la démocratie directe. Rien que pour ça, si vous voulez, moi, il va se passer beaucoup de temps avant que je, que je condamne la rue. Vous voulez condamner la rue, il n'y a pas de problème. Commencez par remettre de la démocratie directe. Mais moi, tant qu'il n'y aura pas de démocratie directe, je vais me dire, bah, écoutez, les gars, ils ne peuvent pas s'exprimer. Euh, les élections, ça fait quand même longtemps qu'elles ont été cornaquées. Euh, il reste la rue. Et justement, Macron euh, a cassé cette rue. Faute de laisser au peuple son droit d'expression euh, directe, il l'exerce dans la rue, et ça fait un équilibre médiocre. moi je J'aime pas les manifs, ça me plaît pas, les grèves, je suis pas fan. C'est pas, pas, pas, pas, pas mon histoire, c'est pas qui je suis. Mais encore une fois, quand il n'y a pas de démocratie directe, au moins, ça permet un semblant euh, d'ordre. Paradoxalement. Hein. Mais, non, mais parce que c'est important, ça. C'est-à-dire que le, vous dites les, les manifs, les grèves, c'est le désordre. Non, vous avez un semblant d'ordre dans ce truc-là qui permet, euh, qui permet une, encore une fois, pour moi, c'est une rémanence zombie de démocratie directe. Euh, et on en a besoin. C'est à défaut de faire des référendums, à, à défaut de demander, à défaut que euh, les, les, les élections présidentielles soient une forme de démocratie directe. Euh, mais sauf qu'on ne vote plus pour un homme. On ne vote plus pour une idée. On ne vote plus. Euh, C'est fini ce temps-là. Maintenant, euh, on... on... Ils ont réussi à nous faire ça comme une espèce de concours de beauté euh, où euh, vous mettez euh, quatre moches dingues et vous essayez de, de voter pour le moins moche de tous. C'est devenu ça, l'élection présidentielle. quand même. Euh, vous n'avez plus, euh, vous avez plus des, des statues bien évidemment, de Gaulle, ça, vous n'avez pas ça. Mais même des gars comme Pompidou, euh, même, euh, mais même des gars comme Chirac. Je ne le porte pas dans mon cœur, Chirac, mais c'était quand même une autre stature que les guignols qu'on a depuis, quand même. Euh, et je ne l'aime pas, Chirac, hein, franchement, c était, c était pas, il fait partie. Mais, mais encore, par rapport à ce qui vient après... C'est dingue. Euh, bref, on se retrouve du coup dans un moment où euh, Macron est coopté pour casser la rue, en sachant que la rue, c'est le, le, le, le dernier potentiel euh, d'expression de la démocratie directe. Et Macron a cassé ça, il a cassé ça avec les gilets jaunes, il l'a fait très bien. Sa victoire a été totale, bon alors il n'a pas compris à mon avis que les destins du peuple et de la caste étaient indissolubles, Bon, ça, il peut avoir une analyse différente, je comprends, à mon avis il se plante gravement, mais bon, hein, qui ne connaît pas son histoire se gondonne à la revivre, comme on dit. Euh... Et à la fois, ce n'est pas étonnant du coup qu'il laisse pourrir cette situation, parce que... Bah, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas une seconde fois ce qui lui a si bien réussi la première Il est sorti vainqueur par chaos de la première confrontation avec les Gilets jaunes. Pourquoi est-ce qu'il ne se passerait pas de la même chose à la deuxième Pourquoi est-ce que Macron n'utiliserait pas euh, les, les grognes en cours pour mater un peu plus, pour, euh, pour, pour, pour réaliser un peu plus ce pourquoi il est là C'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que durant son premier mandat, Emmanuel Macron devait, casser la rue pour permettre le démantèlement de l'État-providence. Les retraites, l'assurance chômage, ça vient de loin tout ça. Hein. Le, vous avez une vidéo extraordinaire euh, qui était à l'époque où François Ruffin était encore journaliste chez Fakir, où il va interviewer euh, le, le chef économiste de Chevreux. Pardon. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le... Et donc ce chef économiste a sorti une note dans laquelle il explique que juste avant euh, les, les, les juste avant l'élection présidentielle pardon, où François Hollande est arrivé donc vous avez Hollande contre Sarkozy et il vous dit, il n'y a pas de problème c'est Hollande qui va passer euh, parce qu'il a dit euh, ennemi, mon ennemi c'est la finance et c'est ce que le, les gens veulent entendre, mais il va se coucher et il va faire ce que le système financier veut parce que c'est ce qui est nécessaire à la préservation du système euh, et donc il va faire la réforme du travail il va faire la réforme des retraites ce que Hollande n'a pas fait. Et c'est pour ça que Macron est coopté. Quand je dis que Macron est coopté, ça veut dire que pour arriver jusqu'au stade de l'élection, il faut d'abord passer par les stades des financiers. Ça coûte cher une élection, ça coûte beaucoup plus cher que ce que légalement vous avez le droit de faire. Si vous allez regarder un petit peu les affaires Big Malion, si vous regardez un petit peu les, les, les petites bulles qui sortent de, de, de temps en temps, vous vous rendez compte qu'une élection présidentielle, ça coûte probablement 5 à 10 fois plus cher que ce que les gars déclarent en vrai. Donc si vous voulez pouvoir vous présenter une élection présidentielle, il faut commencer par avoir ce genre de fric, et pour ça il faut être coopté. C'est comme ça que ça marche, comme ça. si vous êtes content, tant mieux, si vous n'êtes pas content, tant pis. Euh, encore une fois, moi, je ne suis pas là, moi je fais, je fais de l'analyse et je fais de l'observation. Et donc, Macron est coopté parce que euh, bah, euh, Sarkozy, déjà, vous avez fait aussi le « Travailler plus pour gagner plus », donc euh, on était déjà sur une logique de, de baisse du coût du travail parce qu'il fallait travailler plus. Euh, bon, bien évidemment, il s'était tapé 2008, donc on avait tout mis... <coughs> pardon on avait tout mis en pause. Hollande, lui, devait aussi faire la réforme de retraite. La réforme El Khomri, qui aurait dû s'appeler la réforme Macron, qui n'avait pas été faite parce que c'était un désastre pas possible, parce qu'on est encore à une époque où euh, la rue gagne, eh bien Macron lui arrive en disant « moi je vais mater la rue et je vais pouvoir faire passer les réformes des retraites, les réformes du travail ». Alors le travail, ça y est, l'assurance chômage s'est passé, hein, merci Borne, d'ailleurs c'est elle qui est c'est pas pour rien que c'est Elisabeth Borne qui est ministre, c'est elle qui a démantelé l'assurance chômage euh, en, en disant « Bien sûr, c'est normal de faire ça maintenant, alors qu'on est en plein emploi ». On n'est pas du tout en plein emploi en France. C'est une absurdité totale. Bref. Euh, et euh, vous avez Macron qui dit ben, « Moi, maintenant, je vais vous faire passer la réforme des retraites ». Et, et c'est comme ça que vous avez encore, à, à l'élection dernière, Emmanuel Macron qui s'est fait réélire euh, sans programme. Le seul truc qu'il a dit, c'est que oui, on allait se prendre la réforme des retraites. C'est le truc, il est là pour ça. Il est là pour casser euh, la rue, casser le peuple et pour permettre, euh, pour permettre le démantèlement de l'État-providence, euh, pour baisser le coût du travail, libérer le capital de nos retraites. Hein. On connaît bien le lobbying intense de BlackRock dans la réforme des retraites, j'ai suivi suffisamment, j'ai plein de trucs sur BlackRock, vous allez voir sur le site, l'investisseur son costume, BlackRock, j'ai suivi à fond. Euh, et que bah, ces réformes-là ont un objectif simple, elles doivent permettre d'allouer davantage de valeur ajoutée, davantage de richesses créées chaque année dans nos économies, au système financier, et afin de nourrir le système de Ponzi absolument géant de la création de crédit. Ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier que dans les comptes de la nation, <coughs> qui est un document qui est sorti par l'INSEE chaque année, vous avez euh, un, un compte de la valeur ajoutée, c'est toute la création de richesse qui est faite dans notre économie, et que celle-ci, euh, vous pouvez toujours grossièrement, vous avez quelques postes plus anecdotiques, mais vous pouvez toujours grossièrement la séparer entre le capital et le travail, et les salaires. Le BE, l'excédent brut d'exploitation d'un côté, et les salaires de l'autre. C'est très brut comme chiffre, derrière vous avez tout un tas de choses à rajouter, des impôts, des taxes, des machins, mais au tout départ, à l'origine même, vous avez un premier partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail, entre le résultat et les salaires. Et ça... Euh, et ça, euh, c'est quelque chose que j'ai traité aussi longuement. Euh, vous avez un déséquilibre structurel de ce partage de valeurs ajoutées primaires en faveur du capital depuis les années 80. Ce qui est très important, c'est que c'est un truc qui s'est produit dans les années 80 et qui n'a jamais été recorrigé euh, à la baisse depuis. Et donc, vous avez depuis... 40 ans maintenant, euh, des économies qui euh, redistribuent mal la valeur ajoutée, en en donnant trop au capital et pas assez au salaire. Et une fois que vous avez compris ça, vous vous rendez compte tout d'un coup, pourquoi pourquoi est-ce qu'on est dans des euh, situations où on en a des États surendettés Les États sont surendettés euh, pas à cause de, de, de, de ce à quoi sert un État normalement, pas pour ses fonctions régaliennes. L'État est surendetté, à cause, de, euh, pro à, à cause de la redistribution. Pourquoi Parce que vous n'avez pas assez de salaire, que si vous voulez réussir à, à faire tenir votre truc, il faut que l'État s'endette pour compenser ses salaires. C'est pour ça que moi j'aime bien regarder le, le brut avant qu'on passe sur les impôts et tout ça, parce que si les impôts ont explosé, c'est parce que vous avez ce, ce, ce déséquilibre à la racine du partage de la valeur entre le capital et le travail. Alors bien sûr, vous pourriez remonter encore plus haut et dire que s'il y a un déséquilibre, c'est parce que avant cela, on s'est rendu compte dans les années 70 que le capitalisme ne, ne créait plus assez de richesses, qu'il n'y avait plus assez de... Le, le, le, le, on, on ne créait plus, euh, on créait plus assez de richesse, et que comme il n'y en a plus assez, bah, le partage devient conflictuel. Il n'y en a plus assez pour tout le monde, et qu'entre le capital et le travail, il faut choisir, et que euh, c'est le capital qui a été privilégié depuis 40 ans. Certes, pourquoi pas. Mais dans ces cas-là, il faudrait se mettre sur la table et se dire, euh, puisque le système capitaliste ne permet pas de créer assez de richesses pour tout le monde, qu'est-ce qu'on fait On a le droit d'en parler aussi. Ouais. Et donc, le premier mandat est assez clair. Arrive le deuxième mandat de Macron. Et là un truc qui s'est passé quand même vaguement, c'est que vous avez 10% d'inflation qui sont passées par là, euh, à moitié recherchés, à moitié subis. Il faut pas oublier que euh, l'inflation, euh, ça fait 20 ans que tout le monde la voit arriver en mode ⁇ Ah, c'est l'arlésienne, l'inflation depuis 20 ans, euh, avec les politiques de, de folie des banques centrales, de, l'endettement des États, ce truc-là, ça va créer de l'inflation, et ça n'en crée pas. Et du coup, bon, ça a fini par arriver, mais je pense sincèrement que les banques centrales, que euh, les, les, les cabinets ministériels euh, n'ont pas vu venir cette inflation. C'est très important, hein. Faut pas, ça, je, pour le coup ils n'ont pas créé cette inflation, celle-là elle leur est tombée dessus, ils pensaient qu'ils avaient euh, pioché une carte euh, protégée de l'inflation euh, ad vitam aeternam, non c'est pas vrai, bon, ça, on savait que ça allait arriver, on ne savait pas quand, mais on savait, hein. je fais partie des gens qui ont suffisamment prévenu que l'inflation allait revenir, mais bref, euh, c'est revenu. C'est passé par là, et là, euh, ça pose un problème euh, parce que ça rend totalement caduque les politiques monétaires, ça rend absolument caduque euh, tout le travail des banques centrales qui était de euh, sauver, euh, sauver le capital, sauver le crédit euh, pour la faire courte. Euh, quand euh, vous avez le, le, un fonctionnement capitaliste qui marche en cycle, si vous prenez par exemple le cycle des affaires de Juglar, qui est un cycle d'une dizaine d'années, qui est le cycle fondamental, celui, de, celui des cycles boursiers, ben euh, vous avez euh, des périodes de, de croissance pendant lesquelles euh, on investit, on crée plein de choses, et puis bon on crée, on crée, plus on crée, plus on se dit oh là là c'est génial, et au bout d'un moment on se met euh, à, à dépenser de l'argent, à créer du crédit euh, pour des choses qui marchent plus si bien. Euh, et tout d'un coup, on se met à faire, à, faire, à surchauffer, à faire n'importe quoi. Vous prenez, euh, moi j'aime bien prendre l'exemple du rail qui est assez loin qui, est, qui, qui est, euh, et qu'on peut voir de, avec plus de détachement. C'est-à-dire que quand vous avez le rail qui est, bien évidemment, le chemin de fer en France, c'est un progrès extraordinaire. Mais ce chemin de fer, il y a un moment, euh, il y a eu des surchauffes pas possibles au, au, vers la, la fin du 19 e siècle, vers 1870-80, euh, euh, vous avez des graves crises du rail parce que vous êtes à un moment où vous avez des milliers de compagnies euh, de chemins de fer différents, tout le monde a posé trois bouts de rail d'un côté, il ne s'est pas relié entre eux. Si vous voulez être Paris à Marseille, il faut changer cinq fois de train avec des écartements différents. Euh, C'est un dawa pas possible. Et vous avez, en gros, dans ce truc-là, des dizaines d'entreprises qui se sont toutes développées en disant « Moi, je vais prendre 30% du marché, vous allez voir, et qui ont construit des plans pour prendre 30% du marché. » Quand vous avez 10 entreprises qui veulent prendre 30% du marché, ben, forcément, vous n'en avez que 3 qui peuvent réussir, et donc les autres, elles vont boire le bouillon. C'est mathématique. Hein. Il ne faut jamais oublier qu'il n'y a jamais que 100%. Et quand vous avez cette grande course capitaliste qui se lance pour dire « Moi, je vais prendre 10% de part, moi, je vais prendre 5%, moi, je vais prendre 20%, ben, à quelle fin vous additionnez tout Vous arrivez à 300, 500, 1000%, ben forcément, vous avez euh, toute une partie qui doit faire faillite. C'est pour ça qu'on a des crises dans le système capitaliste. C'est qu'il y a un moment, il faut revenir à la réalité et que tout le monde ne peut pas réussir. Et ça, euh, c'est ce qu'on refuse euh, depuis en gros 1997. Depuis le, le, le, le sauvetage de LTCM par Greenspan, euh, on refuse ça, et en refusant ça, ben en fait, on laisse prospérer des organisations totalement dysfonctionnelles. Euh, on laisse prospérer des organisations qui ne créent plus de valeur, <coughs> qui devraient être nettoyées, mais qui ne le sont pas. C'est très important, ça. Les crises, c'est douloureux, mais ça une, a une utilité, ça sert à ça. Et donc, ça, on l'a refusé jusque-là. On l'a refusé comment On l'a refusé bah parce que au moment où vous devriez faire faillite parce que vous ne pouvez pas rembourser votre crédit, bah plutôt que de dire que vous allez faire faillite, on va dire mais ce pas grave, on va baisser les taux et comme ça, vous allez pouvoir réemprunter davantage. Bah, vous deviez 1 million d'euros à 4%, bah ce n'est pas grave, vous allez pouvoir emprunter 1 million d'euros à 3%, ce qui fait que vous allez pouvoir, faire, euh, faire, euh, vous allez pouvoir faire, faire rouler votre crédit et en plus, vous allez le faire allez gagner moins cher, donc vous allez gagner un peu d'argent au milieu. Et c'est comme ça que le système s'est maintenu, non pas parce qu'il crée de la valeur, mais parce qu'on le maintenait à impression monétaire euh, ininterrompue, et en, dans le système dans lequel on est depuis 1971, la création monétaire et la création de crédit, c'est la même chose. Euh, et donc, quand vous avez 10% d'inflation, ça met absolument par terre le travail des banques centrales. Euh, et du coup, on pourrait penser que le grand nettoyage a commencé et que les écuries d'OGIAS sont nettoyées par les grandes eaux de l'inflation. C'est ce qui devrait se passer normalement. C'est ce que tout le monde est en train de voir, c'est ce que tout le monde explique. Euh, regardez, les, les, les banques centrales ont monté leurs taux, on va se prendre une crise comme en 2008 et euh, on va tout nettoyer. Alors déjà, on n'a rien nettoyé en 2008, euh, mais surtout, jusqu'ici, le nettoyage est resté en surface. Hein. Les abysses des produits dérivés n'ont absolument pas été nettoyés. Les sous-têtements du système ne sont pas purgés, mais absolument pas. Pendant qu'on est tous en train de regarder d'une main la Fed qui monte ses taux, on ne voit absolument pas, en tout cas peu de gens, voient que de l'autre main la Fed abreuve euh, les banques américaines de bons du trésor dont elles ont absolument besoin, justement pour nourrir toute la chaîne des dérivés, nourrir toute la chaîne de finances profondes, tous les soutènements du système qui sont très difficiles à comprendre, euh, avec le marché repos, qui lui a, a atteint des sommes absolument stratosphériques, des trucs qui n'étaient même pas imaginables jusqu'en 2021. C'est-à-dire qu'il y a eu un truc qui a été créé en 2021 spécialement, euh, c'est-à-dire que vous aviez un marché repos qui était là de depuis, euh, depuis très longtemps, mais qui était anecdotique et qui a littéralement explosé depuis 2021, et qui est toujours aussi stratosphérique. Ce que prend la fête d'une main, elle leur donne de l'autre. Et ça se voit d'ailleurs, parce que si vous regardez euh, le marché euh, du crédit, euh, les marchés, les bourses ont beau souffrir le martyr, jusqu'à présent, la création de crédit a à peine décliné, elle est à peine écornée au niveau mondial. C'est-à-dire que euh, vous voyez une surface, mais dans le fond, vous avez autant de crédits, vous avez toujours autant de monnaie, et donc vous avez toujours autant de potentiel d'inflation. Et donc, bien évidemment, cette stratégie des banques centrales, elle a un coût double. C'est-à-dire que non seulement elle ne fait rien contre l'inflation, parce que si vous luttez contre l'inflation d'un point de vue monétaire, il faut, euh, faut, faut, faut faire baisser la circulation monétaire. Et ça, ils ne le font pas. Euh, le, et la deuxième, le deuxième problème qu'on a, euh, c'est que le marché repos qui permet de redonner ce qu'ils ont pris d'une main à l'autre, c'est que ça protège l'Amérique. Mais ça protège l'Amérique sur le dos de la périphérie qui n'a pas accès au marché repos. Les banques françaises, les banques britanniques, les banques asiatiques n'ont pas accès au marché repos américain. Donc vous avez là euh, <coughs> quelque chose euh, qui est très embêtant. Et d'ailleurs le Crédit Suisse et la Banque d'Angleterre sont deux preuves particulièrement douloureuses de euh, ce, ce, cette, cette, euh, cette différence entre l'Amérique qui en gros est en train euh, de vampiriser euh, sa périphérie. Euh, et donc, on est dans cette situation-là, et alors que vous avez, le monde est sidéré par cette espèce de vision fantasmatique d'un grand soir apocalyptique, ben en fait, on est en train de voir qu'il y a peut-être une, une autre alternative qui est en train d'être construite. Je ne suis pas en train de dire qu'elle va arriver, mais elle, elle, il est assez clair qu'elle euh, est, elle est construite. Euh, C'est-à-dire que si vous voulez remettre une pièce. Dans la machine de Ponzi et permettre de refinancer encore ces masses absolument colossales de crédits, de refuser de nettoyer le système, de refuser euh, d'accepter qu'on a fait de la merde depuis 40 ans. C'est ça aussi, c'est dur d'accepter de se dire, bah oui, c'est-à-dire que tout ça c'était nul. Si vous voulez remettre une pièce dans la machine, la première chose qu'il faut commencer par faire, c'est maîtriser un petit peu l'inflation. Et maîtriser l'inflation, si vous ne le faites pas par sobriété monétaire, puisque c'est exactement ce que les banques centrales refusent de faire, euh, ben il faut le faire par euh, la, la seule alternative pour euh, casser l'inflation euh, à part euh, la circulation monétaire, c'est le contrôle des prix. Le contrôle des prix, ça ne marche pas. Tout le monde c'est un truc, c ça ne marche jamais le contrôle des prix. Euh... <coughs> C'est-à-dire que la première conséquence du contrôle des prix, c'est que ça crée de la pénurie. Généralement, quand les prix sont élevés, c'est parce que vous n'avez pas assez de production. Et donc, si vous, dites, si vous forcez à vendre des, des, des, des produits moins chers, qu'est-ce qui se passe euh, C'est soit euh, ces produits vont se vendre ailleurs, et du coup, vous ne les avez plus, euh, soit les gens arrêtent tout simplement de les produire parce que ça n'a plus d'intérêt. Donc, le contrôle des prix, la première chose que ça fait, ça fait de la pénurie. Et c'est là qu'il y a une forme de génie. Parce que ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est que... Euh, la pénurie précède le contrôle des prix, en ce moment. C'est-à-dire que vous avez des pénuries qui arrivent, qui sont là, euh, avant que le système euh, ne se soit rigidifié, avant que vous ayez eu véritablement des rationnements et des mises en place de contrôle des prix, qui sont des choses qu'on voit assez régulièrement, ça s'étudie assez bien d'un point de vue économique, hein. ça marche pas, mais ça s'étudie bien. Euh, et à mon avis, il y a une forme de génie, probablement inconscient, à construire la pénurie au préalable, afin de justifier a posteriori le contrôle des prix et prévenir immédiatement ces effets délétères. cest que le contrôle des prix qui, qui fait de la pénurie et qui fait derrière du rationnement, euh, vous dire, ah ben non, le, le, le, la pénurie le rationnement, ils étaient là avant, donc c'est pas, pas le contrôle des prix qui fait ça. C'est magique ce, ce, comme, comme construction. » Euh, et encore une fois je ne je, je, je, je m'intéresse pas je cherche pas à savoir s'il y a des grands méchants qui contrôlent tout ça je ne cherche pas à savoir si c'est conscient ou pas moi ce qui m'intéresse c'est la logique systémique et c'est la logique de préservation du système à mon avis vous avez tout un tas de gens euh, qui optimisent euh, leur petite situation à eux immédiate qui crée ce grand mouvement, qui crée ce grand engrenage où euh, la, la, la pénurie euh, arrive euh, parce qu'elle permet de préserver le système. Je ne suis pas persuadé que vous ayez des grands Manitou qui contrôlent tout. Ce euh, n'est pas le parrain, ce n'est pas Mario Puzo avec. Euh, <coughs> en tout cas, ce n'est pas, pas ma manière de voir. Euh, mais en tout cas, c'est en ce sens que je prétends que la pénurie et la pauvreté sont une construction, une nécessité interne du système et non une fatalité externe imposée par l'image d'épinal, du fou ou d'un effet indésirable pour le moins. Le, si on a euh, si on a des pénuries, c'est parce que le système en a besoin pour pouvoir, par la suite, imposer le contrôle des prix. Et ce contrôle des prix, on sait déjà par où il va venir. Il ne va pas arriver par le gouvernement qui va vous expliquer tout d'un coup que euh, tel... Ça, ça arrive un petit peu sur le gaz, mais c'est à Bruxelles qui veut faire du contrôle des prix sur le gaz et le pétrole. Les gars, ils ne sont, ils sont pas bien. Et, et si, si vous voulez mettre un contrôle des prix, le, le, le, le... <rire> la, la, la Russie vient de signer un accord de 30 ans avec la Chine pour vendre euh, son gaz au quart du prix auquel on achète notre GNL américain. Les Russes, ils s'en foutent. Et, ils ont leur partenariat stratégique avec la Chine qui va bien au-delà du gaz, qui est un partenariat de civilisation. Euh, et les gars, donc c'est pas qu'ils veut, Il qui y aura pas... <rire> et on est en train de vouloir caper les prix du gaz, alors que les Russes font déjà des ristournes chinois. Ça ne peut pas marcher. Mais bref... Là où les pénuries vont arriver, et ça c'est quelque chose pareil que je répète depuis un moment, et ça vient de, aussi d'assez loin, Les pénuries, bon, le, le, le, pardon, le contrôle des prix, le rationnement, ça arrive avec l'euro numérique. Je vous rappelle que l'euro numérique, c'est une machine, euh, une machinerie qui permet derrière de donner accès euh, à certains services ou biens ou pas, personne par personne. C'est-à-dire que vous avez un euro numérique euh, qui va vous dire, euh, ah bah, soit de manière collective... <coughs> En ce moment, par exemple, euh, vous avez euh, des, euh, des tensions sur le pétrole, eh bien, euh, on va pouvoir dire ben, euh, on, va limiter, euh, toutes les, on va limiter chaque portefeuille d'euros numériques à euh, 30 litres d'essence. De, Et puis au bout de 30 litres, ça s'arrête. C'est pas que le pompiste ne peut pas vous en donner, c'est pas ça, c'est que vous ne pouvez pas payer. Euh, vous êtes euh, un méchant manifestant, euh, on va pouvoir vous dire, ah maintenant non, vous n'avez pas le droit de prendre le train parce que vous êtes un méchant manifestant, c'est pas que vous n'avez pas le droit et que vous risquiez, c'est pas que la, SNCF, euh, que la SNCF ne peut plus vous vendre un billet de train. C'est ça l'euro numérique. L'euro numérique, c'est une monnaie programmable, personne par personne ou collectivement. Collectivement, vous avez une tension, on peut vous dire, ben, on vous impose euh, 30, euh, 30 litres de, de... Ça serait ça, si aujourd'hui on avait numérique, vous auriez le gouvernement qui prendrait un décret et qui dirait, on limite à 30 litres par personne. C'est ça, c'est ça, demain, ça arrive. Euh, vous avez des manifestants, vous avez un juge qui va dire « Ah ben toi, t'es interdit de déplacement, tu ne peux même plus acheter un billet ». C'est ce qui arrive en ce moment en Chine. D'ailleurs, c'est drôle de voir le monde qui est en train de se dire « Oh là là, en Chine, ils sont en train de détourner le pass vaccinal pour euh, des raisons politiques ».« Ben ouais, les gars, oh ben non, on ne pensait pas que ça allait venir, oh zut alors ». C'est pénible quand même. Euh, et donc, c'est intéressant de voir justement cette pénurie qui arrive avant... L'outil de contrôle des prix, et c'est pour ça que moi je, je suis persuadé que c'est une construction, c'est mon analyse, c'est que c'est une construction du système pour justifier cette euro numérique, pour justifier. Bien sûr, vous avez une tension sur l'essence. C'est tellement plus simple si vous avez un euro numérique qui permet de dire, bah, c'est juste pareil pour tout le monde, chacun prend 30 litres. Vous pouvez pas avoir des gars qui arrivent avec des bidons. Vous avez pas besoin de prendre un arrêté préfectoral qui dit c'est interdit de, de remplir son bidon, ou derrière vous avez un gars qui arrive quand même avec un bidon, du coup tout le monde s'énerve. Non, là c'est directement inscrit dans votre portefeuille numérique. Au bout de 30 litres, ça s'arrête, vous pouvez même plus payer. Ah Et ben voilà Et là, tout d'un coup, tout devient fluide, tout se comprend, on comprend pourquoi tous ces gens font n'importe quoi, et on comprend euh, pourquoi est-ce que euh, là où en fait vous pourrez croire que nos dirigeants sont stupides, non, ils ne sont pas stupides, c'est simplement vous qui n'avez pas compris euh, que euh, ce qui a l'air stupide est en fait ce qui est nécessaire. Voilà, je pensais que cette vidéo serait beaucoup plus courte, en fait, elle est très longue, mais ça me paraissait intéressant, c'est un sujet qui est difficile, qui est compliqué, j'espère que ça vous aura intéressé. Mettez des pouces, partagez, commentez, on a le droit de s'engueuler aussi un peu dans les commentaires, tant que c'est constructif, tant qu'il y a des arguments. Enfin, pas. Moi, je, je, je, je, on peut s'engueuler avec tous les arguments, sans argument, désolé, je ne fais pas. Et moi, je vous dis...